l'année dernière, on a été primé pour euh, Proxima Mobile, c'est-à-dire euh, fait que le gouvernement, euh, le ministère de l'économie euh, numérique avait lancé un appel euh, à projet pour euh, le développement d'applications euh, utiles aux citoyens. Donc en fait le challenge c'était de porter ce qui fait sur le site web dans le monde mobile, donc il y avait euh, tant d'applications à sortir. Euh, site internet mobile et tout ça donc euh, ça c'était en soi c'était un challenge qui m'a beaucoup plu. Et puis il y a eu une rencontre euh, avec SFR euh, et une société d'innovation euh, Fabien novel qui euh, avait un projet similaire au nôtre qui a également été récompensé par euh, l'appel à projet Proxima Mobile. Et je, je les ai rencontrés et on s'est dit bah, pourquoi pas euh, euh, réunir nos forces pour euh, pouvoir ensemble euh, développer des applications et donc très vite on, on a été en lien avec l'association euh, mobile en ville qui était euh, à l'origine du projet du côté SFR et, euh, et euh, on s'est bon, réunis tous ensemble pour faire la meilleure euh, application possible donc euh, euh, ça a évité de faire euh, deux applications concurrentes et donc là c'est vraiment formidable puisqu'on a uni nos forces euh, pour développer des outils euh, le plus efficace possible pour les personnes à mobilité réduite.